Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser App Inventor euh, en établissement sans avoir de compte Gmail. En effet, si vous voulez utiliser euh, Apple Inventor, on va vous demander donc un compte euh, Gmail. Or, en établissement, c'est compliqué d'avoir des codes pour chaque élève. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un nouvel onglet on tape donc code .edu. vous faites entrer vous tombez sur une nouvelle interface donc ici il faudra cliquer ici hop cliquez dessus on va vous donner un code et c'est grâce à ce code qu'à chaque fois vous allez pouvoir travailler et vous connecter à Apple Inventor. Donc vous pouvez le copier et le stocker quelque part. Donc ici, ensuite vous faites continuer, continuer, créer un nouveau projet, vous entrez le nom de votre alors, par exemple, ici euh, contrôle led, ok. Donc, ici, hop, vous pouvez maintenant travailler sur l'interface Apple Inventor et vous pouvez enregistrer, sauvegarder votre projet. Et donc, quand vous allez vous déconnecter, ici, sign out. Donc vous voyez bien votre code ici Hop, vous continuez On va retaper ce code Pour vérifier que ça fonctionne Donc euh, ici Hop et le dernier bout du code ici vous cliquez ici pour entrer et vous êtes de nouveau sur votre interface Apple Inventor avec le compte et le code que vous avez rentré au tout début voilà